Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, euh, bah, le résultat du concours qu'on avait euh, initié il me semble au cours euh, du mois de mars, euh, je ne sais plus la date exacte, et on avait dit euh, bah, que le tirage au sort aurait lieu euh, début avril. Et bah, on est début avril, donc c'est parti, on va procéder au tirage au sort. Alors petit rappel, il y avait 5 formations complètes développeurs à gagner, euh, donc euh, on va faire un tirage au sort, il y en aura 2 qui vont être euh, gagnés par les premiers qui ont trouvé il y avait deux emails cachés euh, dans les vidéos euh, donc le premier qui m'a envoyé un email sur une de ses adresses et ensuite euh, trois qui vont être euh, tirés au sort on va le faire ensemble tout de suite euh, c'est parti allez on va déjà regarder euh, les gagnants euh, ceux qui sont arrivés euh, qui ont découvert le, les mails cachés dans la vidéo euh, les premiers donc je vais vous montrer ça tout de suite allez c'est parti alors le premier email était visible, comme vous pouvez le voir, à 21 secondes de la, de la vidéo UnityGame at lapost.net Donc euh, pas compliqué à trouver, il suffisait de faire une petite pause. Et le gagnant est Mike.c. Donc je vais lui envoyer un email avec un coupon gratuit pour accéder à la formation gratuitement. Le deuxième email était visible à 1 minute 53. Alors c'était tout simplement formation free at alors le plus rapide à m'avoir envoyé un email s'appelle Valentin Vernetti et donc lui aussi va remporter une formation gratuite. Alors on va maintenant procéder au tirage au sort des trois participants qui ont rempli le formulaire. Donc déjà bravo aux deux précédents qui ont été rapides et qui ont trouvé euh, ces emails cachés. Euh, et c'est parti. Donc là j'utilise euh, « Well Decide » qui permet de faire un tirage au sort complètement aléatoire. J'ai rentré la liste de tous les participants. Et on va tourner la roue et on va avoir les noms maintenant direct en live. Et les gagnants vont recevoir par email un coupon gratuit. Alors c'est parti, on tire au sort le premier. Et le gagnant est James Bromley. Voilà, donc tu vas recevoir euh, un email avec un coupon. Le deuxième, The Lyrics. Voilà, toi aussi, tu as gagné une formation complète pour devenir développeur. Une formation, je le répète, de 40 heures de vidéo. Et le dernier participant qui va gagner est... Gerizen. Gerizen. Alors je sais pas si je le prononce bien mais peu importe Ben voilà voilà, on a nos 5 gagnants donc ben, je vous remercie vraiment d'avoir participé euh, à ce concours il euh, y avait pas mal de monde qui, qui, qui, ont, euh, qui ont rempli le formulaire et qui ont essayé de trouver ces emails donc je vous remercie vraiment euh, un jeu qui était ouvert uniquement aux abonnés donc voilà euh, je ferai encore vu le succès de cette opération euh, ben, d'autres opérations du même type on verra par la suite donc c'est pour ça n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas Déjà fait et mettez un petit pouce bleu sur la vidéo si ce genre de concours vous plaît en tout cas moi je vous remercie euh, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye